Jeudi, 22h45. En raison des secousses intermittentes attendues lors de cette séance, nous vous déconseillons les crèmes glacées. Les voisins de siège, coiffés d'un coup de pistache, apprécient modérément les manifestations d'enthousiasme. À cette heure avancée, il est raisonnable de se quitter sur quelques notes grinçantes. Has been going great so far. Plus tard, faisant le constat de votre sommeil en fuite, vous aurez tout le loisir de réfléchir à votre condition et de vous demander si cette forme tapis dans le noir est réelle ou non.